Bonjour les amis, ici Sandrine. Aujourd'hui, je vous propose une méditation du soir pour s'endormir rapidement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne de bien-être, de joie et de bonheur, et également activer la petite cloche. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans l'endroit de votre choix avant de vous endormir, sans doute le lit. Puis, si vous n'avez pas déjà fait à fermer les paupières détendez vous prenez une position confortable je vous laisse vraiment le temps de vous installer que vous soyez bien calé tranquillement et puis bah, vous laissez passer tous les tous les événements de la journée vous les laissez passer vous les mettez de côté vous allez juste prendre quelques minutes quelques temps pour vous vous allez voir vous allez prendre quelques minutes pour méditer pour vous endormir et avoir un sommeil apaisé donc votre cerveau il va il va vraiment il va vraiment envoyer des informations qui vont permettre à votre corps de se détendre et vous allez pouvoir vous relâcher pendant ces quelques minutes et la nuit qui vont suivre n'attachez plus d'importance à... pendant ces quelques minutes qui vont suivre et toute la nuit N'attachez plus d'importance aux événements de la journée. N'essayez pas d'intellectualiser et d'analyser ce qui s'est passé. Laissez-vous vraiment plonger dans cette méditation. Vous laissez aller. Là, maintenant, en quelques instants, vous n'avez nulle part à aller. Vous n'avez rien à faire. Il faut juste que vous autorisez votre corps à lâcher, à se laisser voler, se laisser percer par ma voix votre corps est très intelligent vous allez le laisser agir faire ce qu'il sait faire se régénérer, se relâcher pendant cette nuit votre corps pendant la nuit va se régénérer comme je disais, se recharger et surtout il va se reposer vous allez avoir un sommeil apaisé et récupérateur Là, vous allez vous autoriser à lâcher le mental pour une détente optimale. Et tranquillement, vous sentez votre respiration qui ralentit une respiration douce. Et vous la sentez, cette respiration, dans votre corps. Vous êtes confortablement installé. En toute sécurité et vous êtes en paix. Vous ressentez les battements du cœur dans votre corps, la pression sanguine et vous ressentez que tout se ralentit tranquillement. Plus vous plongez dans cette méditation, plus vous vous sentez léger, tout se ralentit. Vous êtes de plus en plus apaisé et détendu. Vous êtes dans un espace de transition entre l'éveil et le sommeil. Vous êtes en repos et vous allez bientôt vous apprêter à vous endormir. Afin de vous aider, prenez quelques longues et profondes respirations. Prenez une lente et profonde inspiration par le nez. Et relâchez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et vous sentez votre corps se remplir. Et se remplir de bonne énergie. Et vous expirez comme un soup de soulagement, de relâchement par la bouche faites ça trois fois à votre rythme je vous laisse faire ces trois respirations cœur, la pression sanguine vous vous sentez bien en respirant de cette manière en respirant de cette manière et en vous autorisant de ralentir vous êtes en train d'expérimenter une profonde connexion du corps esprit le corps qui ralentit qui se pose et qui s'allonge et se fait immobile et l'esprit qui ralentit aussi. Votre esprit s'apaise à son tour. Et votre esprit qui s'apaise va aider le corps à s'apaiser encore plus davantage. Le corps s'apaise, l'esprit s'apaise. L'esprit s'apaise, le corps s'apaise. Vous vous sentez bien vous sentez relâché. Et puis, vous pouvez imaginer des petits mouvements de l'eau qui s'arrêtent et qui se posent naturellement, sans aucun effort, et qui viennent se déposer, des mouvements de l'eau. Et puis, vous ressentez ces mouvements de respiration, ces battements, ces battements de cœur, ce pouls. Et vous laissez les choses aller dans votre esprit, dans votre espace intérieur. Tout va, tout va se trier tout seul. Et puis vous êtes en train de libérer votre mental. Votre mental va y voir beaucoup plus clair. Vous prenez plaisir à vivre cet instant tranquillement où vous ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Toutes les sensations, tous les petits bruits, et vous goûtez, vous savourez l'apaisement. Vous goûtez à ces moments de calme et de silence, de sérénité. Vous vous sentez paisible, votre esprit est en paix. plonger dans un état de relaxation intense et tout doucement vous commencez à suivre votre respiration plutôt que de compter des moutons vous pouvez compter vos respirations observez simplement naturellement votre respiration sans aucun effort vous respirez par le nez Vous suivez le flux d'air qui entre et qui ressort. Vous observez aussi les mouvements du corps au niveau de la cage thoracique et du ventre. Ressentez. Ressentez au niveau des narines les sensations à l'intérieur des narines quand vous respirez. Est-ce que l'air est frais? Vous allez faire ça, ressentir votre respiration pendant une petite minute, ressentir ce que ça fait dans le corps, les sensations, sur le thorax, sur les narines, je vous laisse faire. Vous avez bien ressenti ce qui se passe vous vous laissez flotter vous vous laissez embarquer tout en gardant une légère conscience de l'inspiration je vous propose d'augmenter votre concentration maintenant sur l'expiration et en même temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps, les muscles qui se relâchent. Vous observez, vous ressentez le corps qui bouge tout doucement, naturellement, quand vous relâchez l'air. Ressentez. Vous allez pouvoir garder l'air dans votre corps, l'air que vous avez inspiré, vous le relâchez, et vous vous sentez de plus en plus détendu. Vous vous sentez bien, vous savez que bientôt vous allez passer une nuit paisible. Je vous propose de faire la même chose avec les pensées de la journée. Si vous voulez préparer à glisser tout doucement vers un sommeil bénéfique et réparateur, falloir euh, vous décharger il il décharger votre esprit hein, pour qu'il se relâche continuez à respirer à inspirer à expirer et sur l'expire imaginez que les pensées sont relâchées avec le souffle vous inspirez, vous vous remplissez, quand vous expirez, vous relâchez, vous évacuez les pensées de vous, les choses qui vous tracassent, vous pouvez aussi ressentir sur l'expiration la manière dont l'esprit va se calmer, vous vous sentez mieux après chaque expiration, vous vous sentez plus détendu. chose pour votre corps qui se détend et qui se calme votre corps et votre esprit se préparent au sommeil vous êtes bientôt prêt à dormir vous avez relâché vous avez enlevé toutes les pensées elles se déchargent elles partent loin et vous allez pouvoir vous endormir et vivre un sommeil profond réparateur apaisé vous sentir bien et vous vivez cette relaxation si particulière que l'on ressent juste avant de s'endormir, quand on n'a plus rien, que plus rien n'a plus de prise. Vous vous sentez glisser dans le sommeil, vous sentez que vous avez envie de dormir, vous avez conscience de tout, vous observez juste les sensations agréables les sensations de calme, la sensation de détente. Vous ressentez le corps qui se relâche et vous vous laissez glisser dans cette belle nuit de sommeil. Et plus vous inspirez, plus vous expirez et plus vous glissez vers cette nuit de sommeil, plus vous vous apprêtez à dormir. Vous êtes bientôt prêt maintenant à dormir, vous êtes détendu, relâché, vous êtes zen, vous avez évacué, relâché les pensées de la journée. Votre corps est détendu, votre esprit est relâché, tout comme le corps, et bientôt vous allez vous endormir, dans quelques minutes, quelques secondes. Peut-être que là, vous vous êtes déjà endormi. mais vous allez vous endormir paisiblement. Vous allez vivre cette magnifique expérience de sommeil profond. De sommeil réparateur. Vous allez passer une très bonne nuit. Et si vous êtes toujours éveillé... la musique, le bruit de fond pour vous permettre de vous endormir tranquillement il faut juste vous concentrer sur votre respiration et laisser passer les choses vous allez voir que vous allez vous endormir rapidement et je vous souhaite surtout de passer une très belle nuit et à bientôt si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez me mettre un petit pouce bleu J'en serai très contente. Passez une très bonne nuit.